Récemment, dans un des appels de groupe du programme en ligne que j'anime, Créer une vie sexuelle sensationnelle, une personne a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée et en fait qui revient super souvent. Mais cet échange-là, j'avais envie de vous le partager. Elle m'a dit Moi, les « Moi, j'aime les bisous, les baisers, les caresses, l'intimité, la tendresse, mais j'aime pas le sexe. J'aimerais qu'on puisse s'en arrêter là. J'aimerais qu'il n'y ait pas besoin d'aller plus loin. » J'aimerais pouvoir juste profiter de ça sans obligation de faire plus. Et je vais poser la question. Qu'est-ce qui fait que tout votre corps peut recevoir de la tendresse, des bisous et des câlins, mais pas votre sexe J'ai vu que ça l'a rendu un peu perplexe ma question. Elle s'y attendait pas, elle était surprise. Elle m'a dit "J'ai jamais pensé à la sexualité comme ça." J'ai jamais pensé à la sexualité comme de la tendresse sur mon sexe. Et en fait, pour elle, comme pour pff, mais tellement, tellement de personnes, il y a la catégorie tendresse, caresse, bisous, câlin, réconfort, euh, douceur. Et puis après, il y a la catégorie sexe, baise. Et entre les deux, ben, il n'y a rien, en fait. C'est soit dans cette catégorie, soit dans cette catégorie. Et souvent, quand on est dans la catégorie sexe, on perd la tendresse. On en oublie que faire l'amour, justement, c'est un câlin. C'est s'embrasser. C'est un câlin avec tout le corps. C'est deux sexes qui s'embrassent, qui se câlinent, qui se caressent. C'est tout ce que c'est faire l'amour. Mais comme on a vraiment ces cases séparées, on se dit que d'un côté, il y a un truc doux qui nous fait du bien, puis de l'autre côté, il y a un truc mécanique, un peu obligatoire, peut-être un peu vite et fort, et peut-être même un peu violent, désagréable, auquel on n'a pas du tout envie de se soumettre. Et ça, je le comprends très bien. La question de l'obligation, c'est sûr ok, on enlève l'obligation, on enlève tout ça. Mais s'il n'y a pas d'obligation, est-ce qu'on n'a pas juste envie que toutes les parties de notre corps puissent être aimées qu'on puisse recevoir mais vraiment autant d'amour sur nos seins, sur notre clitoris, sur notre, dans notre vagin, que sur notre joue. Si on enlevait tout le tabou, si on enlevait toute l'obligation, si on enlevait toutes les, les manifestations, euh, représentations porno, le sexe, ça serait juste un câlin avec tout le corps. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec cette représentation-là de la sexualité, je vous invite à lire mon livre, L'intelligence intime, où je donne toute une autre manière d'approcher la sexualité pour se sentir plus libre, pour avoir plus de douceur, et pour que le sexe, ça soit vraiment quelque chose de partagé, que ce soit un câlin et que ça nous fasse du bien.